aujourd'hui c'est le jour 7 de notre belly bluster on est en train d'aller vers la fin euh, jour 7 alors je commence avec euh, ce smoothie petit déjeuner il est 11h11 euh, 11. et dans ce smoothie je vais vous dire ce qu'il y a il y a un quart de tasse de, de purée de, de citrouille <rire> Il y a un quart de tasse de, de, de du yaourt du yogourt grec, il y a du lait d'amande, il y a de protéines, la poudre de protéines il y a une demi-banane et puis il y a les épices de, de, de, de citrouille, il y a de la vanille et des glaçons. Et j'ai aussi mis un petit peu de, de, de cannelle. Donc il est aromatisé, vraiment bon. C'est un mélange surprenant. j'ai découvre vraiment beaucoup de, de belles choses, de belles surprises dans ce programme. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses là que je vais adopter pour la suite. Des, des bonnes choses que tu manges et qui te font du bien dans ton corps. Donc euh, c'est vraiment parfait. Alors on est sur ce jour 7. Si vous me suivez depuis le début de ce, je sais pas si je peux dire challenge ou expérimentation. Et... Je vous remercie euh, de m'accompagner mais si vous entrez juste dans le sujet je vous invite à regarder les six dernières vidéos ou 7 et euh, voilà n'oubliez pas aussi de liker, partager vous abonner et euh, on va voir la suite pour le repas 2 pour mon linge, deuxième repas du jour 7 j'ai cette grande salade avec des zucchinis découpés des, de, des fraises et du saumon et euh, vinaigre balsamique versé, une huile d'olive simple et tout à fait Miami. pour le snack. Euh, J'ai des, des noix de Brésil 3. Bon, comme j'en ai des cassés, j'en ai pris des mo moitiés euh, 6 moitiés 3 et un fruit au choix. Ben, J'avais ça qui est. Euh, au frigo alors euh, <rire> c'est ça que j'ai pris ce soir dernier repas du jour 7 c'est émincé de poulet avec euh, les carottes râpées donc on peut voir les petites carottes là râpées et il ya aussi une demi patate douce râpée oh my goodness j'ai encore de la patate douce dans ma vie <rire> Donc j'ai hâte de, de manger ça et ce qui est au dessus c'est la salsa. <rire> j'ai vraiment hâte de manger ça. I can't believe I can eat sweet potato again. <rire> N'est-ce pas? j'arrive pas à croire que je peux encore manger de la patate douce. Je pensais que c'était quelque chose banni à vie là avec keto. Donc, comme je disais, ce programme n'est pas euh, keto-strict. C'est vraiment les glucides pan à jour. Et c'est la combinaison de tout ça qui fait vraiment la force de ce programme. Je suis absolument ravie, contente, heureuse, joyeuse de pouvoir manger encore un jour de la patate douce. Parce que j'aime la patate douce en fait, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pu vraiment manger ça. Parfois, quand on en faisait, je picorais un petit peu parce que, vous voyez... Donc, je suis vraiment contente. Donc, c'est ça pour le dernier repas du jour 7. Nous sommes en train d'aller vers la fin. En tout cas, euh, ça se passe bien. Aujourd'hui, après mon smoothie, j'ai eu rapidement faim pour le deuxième repas. Et après, j'ai eu rapidement aussi faim pour ma collation. <rire> je pense que je suis un peu stressée par rapport au travail. Mais OK, on va essayer de se concentrer. On va essayer de rester focus. Alors, c'était tout pour ce jour 7. J'espère que vous avez aimé, que ça vous a donné des idées. Et on continue, on continue à se nourrir que du bon. A bientôt. Bye bye.